Bonjour à tous. Euh, merci d'être présents à cette conférence sur la partie plateforme e-commerce. Euh, on est ravis euh, d'intervenir aujourd'hui aux côtés de Longchamp et, et d'Alliance Marine. On va euh, dérouler un petit peu cette présentation un petit peu en, en, trois, euh, en trois temps, une dizaine de minutes de, de présentation de synthèse de l'étude. On sait que c'est un petit peu rapide, ça peut être frustrant. et On est à votre disposition euh, sur notre stand 26 s'il y a besoin de de compléter certains points. Euh, on va également euh, avoir des retours d'expérience de Longchamp et d'Alliance Marine. Où on essaiera de prendre quelques questions à la fin de notre intervention. Sync euh, Market, euh, dont je suis fondateur et associé, est un cabinet de conseil en business consulting. On intervient pour des directions marketing, distribution, relations clients. On les aide à transformer, euh, transformer le modèle. Et Hugues, ici présent, euh, apporter l'étude qui va vous être présentée aujourd'hui. Quelques, pour introduire euh, cette étude, euh, globalement aujourd'hui euh, vous avez tous euh, ben, des stratégies de distribution euh, en ligne, en direct, en marketplace, en tout cas vous avez déjà fait euh, la transformation d'ajouter euh, des canaux online à votre business traditionnel mais la transformation aujourd'hui elle, elle est permanente euh, et euh, ben, le digital et les plateformes e-commerce aujourd'hui permettent de euh, d'étendre, de transformer vos modèles euh, de, euh, de s'étendre sur la chaîne de la valeur, de glisser, de muter ils permettent également de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs vos consommateurs sont aussi des consommateurs d'Apple et d'Amazon et il y a une vraie dette d'expérience client donc le sujet de la plateforme e-commerce c'est vraiment un sujet qu'on a traité de façon projective pour vous aider à vous projeter dans la transformation et l'évolution de, des stratégies que vous avez déjà mises en place Qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut, qu qu peut noter Premier point, dans cette étude on a identifié 17, 17 éditeurs euh, il y a une disparité extrêmement forte entre les éditeurs en termes de, de parts de marché. Euh, pourquoi Parce que ben, le marché est extrêmement segmenté. Euh, en, globalement, en trois segments euh, de notre point de vue, euh, des acteurs qui font moins de 5 millions d'euros, de 5 à 20 millions d'euros et au-delà de 20 millions d'euros. Et les acteurs répondent différemment euh, ben, aux, aux objectifs business et aux chiffres d'affaires que vous générez euh, online chaque, chaque année avec une vraie tendance à la projicialisation pour des business lourds qui tendent vers des logiques comme les Chanel. Du coup, justement, pour être capable d'évaluer ces, euh, ces 17 acteurs, on a pris cinq critères en compte. Le premier qui est la, la robustesse du partenaire. Est-ce que c'est un partenaire en qui je peux avoir confiance Est-ce que c'est un partenaire qui est solide Et surtout, est-ce que c'est un partenaire qui est adapté à ce dont j'ai besoin Une solution sectorielle, une solution généraliste Est-ce que je préfère être un petit poisson dans un gros bocal ou un gros poisson dans un petit bocal Tout dépend des approches. La deuxième, c'est finalement la plateforme d'e-commerce est au cœur du SI. Elle doit s'interfacer non seulement avec le PIM, avec le DAM, avec le CRM, avec les modules de paiement, voire même parfois être capable de les remplacer en fonction de la structure. Donc c'est est-ce que, est -ce que mon partenaire va être capable de s'interfacer dans mon SI, dans l'architecture que j'ai Le troisième, c'est quel est son business model Qu'est-ce que je vais payer Est-ce que je vais payer des coûts de licence Est-ce que je vais payer finalement un pourcentage sur mon chiffre d'affaires, avec ou sans minimum Et en contrepartie, quel est le service les SLA, quel est le niveau de service que je vais avoir. Euh, et finalement, les deux derniers choix sont les choix d'expérience. Le premier, c'est est-ce que ces partenaires, est-ce que cette plateforme va être capable de m'accompagner et de me permettre de donner l'expérience client que je souhaite en front Et la deuxième, est-ce qu'elle va être capable de me donner une agilité au niveau du bac, au niveau de la gestion des produits, etc. Euh, mais finalement, quand on regarde ça, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une plateforme qui répond à l'ensemble des, euh, des solutions. C'est pourquoi c'est avant tout une, un problème de trajectoire et d'enjeu business. En analysant, on a vu cinq principales trajectoires possibles euh, qui, pour nous, représentent un peu le marché et les tendances actuelles. Le premier point, bah, c'est une tendance, une tendance forte à passer, ou en tout cas à compléter, votre environnement de produit par un, votre, un environnement de service euh, des services à l'abonnement, euh, l'enrichissement de programmes de, de fidélité pour développer au-delà du transactionnel euh, des, modèles, des modèles relationnels. Dans ce sens-là, il y a certains éditeurs qui ont plus d'assets que d'autres. Le deuxième point, c'est tout vous êtes beaucoup à être issus du monde B2C, on est, il y a beaucoup d'acteurs B2B également qui sont présents à Berlin ces deux jours. Les, les, les clients B2B sont aussi des clients B2C, et ils attendent de leurs de leur, de leur fournisseurs des expériences online identiques, et en ce sens, il y a un vrai sujet de basculement de modèles B2B à des modèles B2C, en tout cas compléter des modèles B2C, B2B par du B2C. Le troisième, troisième point, et Alliance Marine nous en parlera, c'est comment on développe du, du e-commerce B2B en étant un acteur et historiquement B2B. Et enfin, euh, quatrième et cinquième point, le quatrième c'est un sujet finalement euh, de best-in-class, cest se dire aujourd'hui euh, mon e-commerce délivre euh, une part importante de mon chiffre d'affaires, euh, c'est un canal clé et je veux être best-in-class, intégrer euh, de la recherche par image, intégrer euh, du chatbot, intégrer de la, de, de la réalité augmentée euh, et euh, fournir une expérience de référence en ligne. Et le cinquième c'est l'unified commerce. L'unified commerce qu'est-ce que c'est Finalement, c'est partir du constat que les clients ne raisonnent pas en termes de canaux. Finalement, qu'ils aillent en ligne ou en magasin, peu à leur importe. Ce qui compte avant tout pour eux, c'est l'expérience de marque, et je pense que lon pourra nous, nous en parler. C'est finalement, est-ce que ce, la marque est capable de répondre à mes attentes, à n'importe quel moment, à n'importe quel touchpoint, et quel que soit mon niveau de connaissance. C'est pourquoi il y a une vraie, un vrai enjeu qui est d'être capable de dé ce qui est fait actuellement. d non seulement... Les, euh, les touch points pour être capable d'avoir une continuité et une cohérence au niveau des parcours d'achat, des parcours de découverte, être capable de personnaliser les informations qui sont données au client en fonction de son niveau de connaissance et son niveau d'envie, mais aussi être capable de déciloter les stocks. Et l'idée, c'est de faire aussi de ces magasins un premier centre de relais logistique. C'est pourquoi, en regardant ce, ce thème d'unified commerce, euh, on a pu voir, on a pu notamment lister les principales fonctionnalités que vous pouvez voir qui vont du cross-canal, on va dire, qui devient maintenant un standard du marché, c'est-à-dire être capable de faire du click and collect, du store locator, à des fonctionnalités beaucoup plus best-in-class euh, qui vont aller jusque de l'immersive commerce, être capable d'aller beaucoup plus loin et d'être capable de simplifier les processus d'achat. Euh, C'est pourquoi on a vu principalement trois euh, éditeurs sur cette partie-là. Le premier qui est Proximis qui a fait de l'unified commerce son cheval de bataille et son facteur de différenciation. Le deuxième qui est Salesforce, euh, notamment pour les acteurs, on va dire, beaucoup plus importants, avec un chiffre d'affaires beaucoup plus important par la robustesse et qui plug un certain nombre de fonctionnalités en plugin via, un plugin via sa marketplace. Le troisième est Shopify, qui notamment aide pour tout ce qui est euh, store éphémère et. Euh, tablette en, en magasin. Euh, cependant, voilà, quand on a dit ça, l'expérience client ne se limite pas à l'Unified Commerce. Dans les cinq trajectoires qu'on a pu voir, il y a cette, euh, ce, ce point-là. Avec notamment euh, comme, euh, comme enjeu d'être capable de développer des nouvelles interfaces pour répondre aux clients, donc des interfaces vocales et le chatbots, mais aussi d'être capable d'upgrader ces interfaces existantes notamment être capable de diffuser son contenu quel que soit le channel par le CMS Headless et d'être capable aussi de répondre à des nouveaux besoins, la recherche par image. Par exemple, quand on parle de produits complexes tels que les pièces détachées électriques, il est avec beaucoup de versions ou de sous-versions, la recherche par image permet de simplifier le processus de découverte et simplifier aussi le processus d'achat. Euh... Ensuite, pour mettre en place une, une plateforme d'e-commerce, on a une méthodologie qui est finalement assez classique, une méthodologie projet qui, est, euh, qui, qui peut être faite aussi pour, pour d'autres plateformes. Mais par contre, nous, on a deux points d'attention euh, Le premier qui est le, le pilotage de ces KPI. Les KPI doivent être justement définis dès le départ du projet et pouvoir être suivis jusqu'à la fin et même encore après, notamment pour être capable de, faire en, de mettre en place des démarches euh, d'amélioration continue et de suivre ces KPI via de l'A-B de la testing par exemple. Ensuite, euh, vu qu'on parlait d'un enjeu de, de trajectoire, des logiques d'évolution évo, et de trajectoire, il y a une logique d'évolution des modèles, de, de modification et de changement. Donc, ainsi, il faut pas le, un, un sujet de plateforme d'e-commerce ne se limite pas à la direction e-commerce. Elle doit être transverse à toute l'entreprise et inclure toutes les directions. C'est pour ça qu'on a besoin, non seulement d'un sponsorship assez haut pour être capable de le mettre en œuvre et de le faire dans de bonnes conditions, mais aussi d'avoir une vraie démarche de change management puissante, cohérente, prise en compte dès le début du projet et qui s'inscrit dans toutes les directions de l'entreprise qui seront impactées. En ce sens, en conclusion, et par rapport à ce sujet de trajectoire et de next step éventuel pour, pour vous qui avez déjà des propositions online, trois points, la plateforme e-commerce, ce n'est pas seulement un outil, c'est vraiment un sujet d'asset business. Euh, le deuxième point, et je vais peut-être me faire des, des ennemis dans la salle, euh, ce n'est pas, pas un, un, un sujet qui doit être vu du point de vue de, de, de l'IT, mais bien d'un sujet de, de, de marketing et de modèle et de modèle de distribution. Et le troisième point, c'est aujourd'hui, vous, vous, vous avez tous basculé dans des modèles pro, centrés produits vers des modèles centrés clients. Donc aujourd'hui, la data, la connaissance, vous en avez énormément. Et donc le sujet en termes d'expérience à délivrer et de trajectoire, c'est bien de remettre le client au centre pour utiliser l'ensemble de la connaissance que vous avez pour savoir vers quelle trajectoire et quelle offre de service vous devez proposer en ligne. On a terminé en synthèse ces quelques éléments. On est à votre disposition pour aller plus loin tout à l'heure. On va basculer sur les retours d'expérience de Longchamp et d'Alliance Marine. Donc peut-être tout d'abord Caroline pour nous parler un petit peu de, de ce qui fait, ce qui sont les spécificités de Longchamp sur la partie e-commerce, Omnichannel. Ok, alors Je vais essayer de faire une petite synthèse. Bonjour à tous. Euh, merci de nous avoir proposé euh, d'être là. Euh, alors on, Déjà, en deux mots, Longchamp, c'est une marque française. On est présent dans 80 pays. Aujourd'hui, l'e-commerce n'est pas du tout la part majeure. Euh, les gens vont encore en boutique euh, majoritairement pour, euh, pour acheter, mais c'est un canal croissant. Euh, en revanche, on a, dès le départ, pensé les choses en omnichannel. Moi, j'aime beaucoup euh, votre expression de l'unified commerce. Euh, donc ça se fait step by step, et en effet, euh, on a engagé un projet qui est très porté par la direction, qui euh, mène le retail, euh, les équipes digitales, e-commerce, IT, mais surtout les boutiques, puisque pour nous, c'est le nerf de la guerre. On va passer à Mathias pour nous décrire un petit peu... Bah, les spécificités du e-commerce pour Alliance Marine. C'est martial, mais vous êtes Ma trompé martial, une fois. Vous, vous trompez toute votre vie. <rire> c'est pas grave. Euh, les spécificités. Donc, euh, moi, je m'occupe de la digitalisation de Alliance Marine Group, euh, B2B. Euh, Alliance Marine Group, c'est une holding qui gère 14 sociétés en Europe et dont une euh, aux États-Unis. Euh, on retrouve beaucoup de choses hein, entre le B2B et le B2C, euh, mais sur certains aspects, on va beaucoup plus loin. Notamment, alors Je vais vous en citer quelques-uns euh, d'aspects qui, qui, qui vont plus loin, mais demain il y a un workshop avec Eurocommerce, c'est la plateforme qu'on utilise, ils vous détailleront encore, encore plus. Euh, on a des, euh, des gestions de clients, euh, on a des groupes de clients, on a des groupes de produits, on a un mix qui se fait entre pardon, tel groupe de clients, tel groupe de produits... Euh, on a euh, des, des besoins de paiement différents selon les, les groupes de clients, on a besoin de gérer du devis, on a besoin de gérer sur des clients, des utilisateurs, d'avoir des règles, et des restrictions, des permissions selon les niveaux des, des utilisateurs. Euh, on a besoin de, de gérer des, des reliquats. Et pour moi, ce qui est le plus important dans le B2B, euh, je vais insister là-dessus, c'est la commande rapide. La différence majeure qui est entre le B2B et le B2C. En B2C, vous avez peu de lignes sur une commande, un panier moyen qui est aux alentours de 50-60 euros. En B2B, dans notre domaine d'activité, c'est plusieurs dizaines, voire même plusieurs centaines de lignes à chaque commande. Sur chaque ligne, on va avoir énormément de quantité. Donc, il nous fallait un outil qui permettait de se dire la commande, elle peut être faite en 30 secondes pour 1500 lignes avec euh, énormément de, de fonctionnalités, du copier, du coller, de l'import fichier, etc. Et tout un processus qui va calculer automatiquement le bon tarif, la bonne dispo, la prochaine dispo, euh, qui est importante. Et un dernier point également important, j'en termine là, euh, c'est la gestion multi-panier, qui est vraiment importante en, en B2B. On a des commandes d'approvisionnement, euh, sur lesquelles euh, le, notre client va faire du reorder régulièrement, et on a de la commande quotidienne qui fait face euh, au client qui est directement en magasin. Donc ils doivent gérer plusieurs paniers euh, dans le même temps et plein d'autres choses. Ben, merci beaucoup. Euh, et du coup, pour nous permettre aussi de, de, de mieux comprendre, quels étaient les objectifs que vous étiez lancés au moment de lancer les, les projets e-commerce que, que vous avez menés actuellement, donc vous chez Oro et vous chez euh, Salesforce Et finalement, comment est-ce qu'ils se sont traduits pour les critères de foi et des, de ces deux euh, partenaires alors nous c'est la holding qui porte, qui porte le projet, euh, c'est un, euh, un assemblage de petites et moyennes PME, euh, Alliance Marine Group, euh, et on s'est dit, euh, le, il nous faut une solution qui soit évolutive, le business du B2B est le même entre toutes les, les filiales, euh, rapidement on s'est fait accompagner par un, un intégrateur euh, de renommée euh, qui est CleverAge, qui, euh, euh, et là on est passé dans une phase importante qui nous a pris énormément énormément de temps pardon, de cadrage. En fonction de ce cadrage, euh, on a fait ensuite un backlog. Avec le backlog, on a été étudié une, deux ou trois solutions et après on est rentré dans des spécifications fonctionnelles extrêmement détaillées, euh, permettant de, de choisir la bonne solution. Vous l'avez dit tout à l'heure, Eurocommerce, on l'a choisi, il y a eu une vraie volonté, on est le premier projet enfin, d'ampleur euh, avec Eurocommerce. Euh, L'éditeur nous accompagne énormément donc ça a, été, ça a été un choix déterminant dans la sélection de re-commerce. Ah oui, alors c'est vrai que c'est très différent, le, les contextes B2B, B2C. Nous, au niveau des enjeux, Longchamp était quand même e-commerce déjà depuis 20 ans. Donc a un gros historique à reprendre. En revanche, notre, notre objectif, c'était d'accélérer, accélérer, ouvrir beaucoup plus de pays, se connecter aux PIM, se connecter aux DAM, se connecter au CRM, donc beaucoup plus mettre le client au centre. Euh, donc, euh, des enjeux d'ouverture de pays, de territoire. On sait que quand on veut ouvrir en Chine, par exemple, euh, on a des contraintes euh, techniques, euh, fonctionnelles euh, importantes. Euh, et donc, en fait, euh, après, on s'est organisé avec une task force qui était très multi-service, ça, c'est important. On a fait un pitch de façon assez classique. Euh, il y avait SAP, Ibris et Salesforce à la fin. Et puis, euh, par euh, des critères... Euh, pour, pour citer des critères qui sont euh, additionnels à ceux que vous avez déjà cités, je pense que c'est important, et ouais, ils sont bien structurés. Nous, on avait aussi le Time to Market, on ne on voulait vraiment pas passer trois ans à faire un projet de reprise d'historique. Euh, c'est important, on a 30 pays en ligne, 11, 12, 12 e-commerce, donc la vélocité, c'est un point très important. Euh, time to market, business model évidemment, euh, la taille de l'acteur et à la fin, moi j'ai envie de dire parce que le choix a été quand même porté énormément par l'IT côté métier, une approche pragmatique a été de dire oui, euh, ben, make it work euh, à la fin on prend un outil et puis on, on arrivera bien à le faire fonctionner, sachant que l'immense complexité en dehors de la technologie, pour nous c'est quand même de connecter les points en fait et euh, à aucune euh, plateforme qui est nativement omnichannel. Ça, c'est très contraignant, et quand il s'agit de connecter le CRM, les stocks, les stocks unifiés, les boutiques, bref, tout l'écosystème, le système nerveux de l'entreprise, c'est quand même encore relativement complexe. Je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui est sans couture. Nous, on a quand même des pans très importants grâce à ces projets qui sont beaucoup mieux ramifiés, mais il reste encore beaucoup de choses à faire, notamment par exemple les tablettes en boutique. On va aussi euh, sans doute faire avec Salesforce. Et, et du coup, on parle dans les deux cas d'un thème de, de tout market de combien de, de mois pour le, le premier MVP, le premier pays Alors, euh, très bonne question. Normalement, si tout va bien, euh, on roll out l'Europe euh, au mois de juin. On a commencé il y a un an et demi. Et dans le cas de l'Alliance Marine Alliance Marine, le premier euh, site, il faut compter entre 8 et 9 mois, ça va se faire dans les dans les jours euh, ou dans les heures qui viennent, en fonction de, des derniers petits euh, débugs qui sont en cours. Bah, bon courage. Compliquer les nuits en soi. Vous, vous lancez qu'un pays à la fois D'accord. Je lance par plaque continentale. <rire> J'en Donc, justement, vous avez anticipé comment vous avez prévu d'améliorer de façon continue la plateforme parce qu'il y a un roll un lancement, mais derrière, il y a une vie. Comment vous êtes organisé Qu'est-ce que vous avez prévu pour faire vivre cette plateforme et votre proposition e-commerce C'est une très bonne question. Alors, on, moi, déjà, on re-plateforme plus côté back-end. C'est-à-dire, le front-office, on l'avait déjà refait il y a un an et demi. Donc, on n'ajoute on pas on ajoute des fonctionnalités, mais on ne change pas du tout l'ergonomie. Euh, mais en fait, un, un rollout, euh, finalement, c'est déjà une V1, une V2, une V3, une V4. Euh, donc les roadmaps, on, on les a faites. On fait grandir les équipes, mais il y avait quand même des structures euh, en place. En revanche, ça c'est un des points peut-être plus de Salesforce, euh, je ne sais pas si tout le monde les connaît. C'est qu'ils ont quand même... Alors, c'est des éditeurs, on se fait accompagner d'un intégrateur qui nous est viséo Je travaillais avec Edge avant. Et euh, ils ont quand même des, des task forces de, on va dire, customer success, qui nous accompagnent et qui vont nous accompagner au fur et à mesure de la prise en main et du run, puisqu'en en fait ils ont aussi des deliveries de nouvelles fonctionnalités très très fréquentes, et ils accompagnent leurs clients et à la fois sur les KPIs et sur la mise en place des nouvelles fonctionnalités. Donc quelque part nous on dit qu'on est en build run constant et nous effectivement la plateforme va, va évoluer la roadmap est très importante on a fait des, des choix qui sont des choix de, de contraintes budgétaires et de, de, de contraintes de timing pour pouvoir sortir rapidement on ne pourra pas tout faire maintenant et puis dans des conditions qui soient acceptables notamment des conditions de recettes qui sont toujours compliquées plus on en fait plus il y a recetté euh, la, la solution au commerce nous on l'a retenue euh, parce que l'architecture euh, va être peu en tout cas être commune euh, sur beaucoup de fonctionnalités et l'idée c'est que via tous les process métiers on va euh, merger alors les, euh, les, les sites web sont bien cloisonnés entre eux, les infos sont cloisonnées mais des fonctionnalités développées sur Eurocommerce, on va pouvoir dire telle ou telle entité va l'utiliser et à chaque fois qu'on va rentrer une nouvelle entité sur Eurocommerce, peut-être qu'un un besoin nouveau pour cette filiale euh, va être éligible pour une filiale parce que c'était dans un lot 2 un lot 3 où il n'y avait peut-être pas pensé ils vont en avoir besoin et dans les deux cas, est-ce que malgré dire, ces roadmaps produits et ces roadmaps métiers un peu chargés, vous arrivez à quand même dégager du temps pour euh, lancer des nouvelles initiatives d'innovation, des démarches de test and learn, où finalement c'est assez compliqué, étant donné que les, les roadmaps sont déjà assez, assez chargés Alors rien du tout. On fait déjà, euh, on revoit les process métiers, parce qu'on a des, un domaine d'activité qui était un petit peu euh, vieillissant, on avait très peu de sites web, euh, commerçants, c'était plutôt des, des extra nets euh, liés à l'ERP qui permettaient de faire des commandes euh, et dans le groupe on a quatre euh, ERP différents, toutes les entités ne sont pas sous le même ERP, donc ça ça vient rajouter des, des complexités euh, donc voilà au niveau, euh, on, on va se quantifier à la roadmap et on a déjà je pense un an ou deux de, de boulot devant nous par rapport à vos marchés respectifs, est-ce qu'il y a des acteurs, des tendances qui, qui vous inspirent, que vous regardez plus particulièrement pour construire votre roadmap Alors, moi déjà, je vais répondre sur la, sur la question innovation. Euh, moi, je n'ai pas que l'e-commerce, en fait, j'ai un scope de, on va dire, omni-channel client, donc qui est assez large, dans lequel il y a le média, avec toute l'acquisition client, euh, le digital in-store, les réseaux sociaux, etc. Donc, moi, j'ai un peu plus de, de, de volant de faire passer des innovations, c'est important, on continue de faire du run pendant qu'on fait du build, donc par exemple là on vient de lancer un outil qui, est, qui coûte pas très cher qui a été mis en place très rapidement et qui permet en fait de connecter les visiteurs des sites web avec nos vendeurs en boutique qui sont des experts et on a des beaux résultats, donc c'est des quick wins assez intéressants et on essaie de placer sur les roadmaps, sur des projets qui sont, enfin vraiment ces projets de replatforming ces projets lourds de tuyaux, d'essayer de mettre dans la roadmap des projets qui sont plus courts qui sont plus visibles et qui vont, et qui vont ramener du, du business ou, ou de l'image. Euh, donc ça, c'est pour l'innovation, et on a un petit peu des digital think-sync -think, euh, internes. Euh, et et l'autre point, ben, typiquement, euh, rencontrer tout le temps des startups, euh, benchmarker la concurrence, mais pas que la concurrence, hein, s'inspirer aussi euh, d'autres secteurs, euh, ça fait partie euh, des, des éléments qu'on regarde. Par exemple... Alors, Souvent, ça étonne quand je le dis. Évidemment, la mode a tendance à regarder ses concurrents directs. Moi, je regarde pas mal ce, que se fait, ce qui se fait dans l'automobile aussi. Dans l'automobile, on doit faire du drive-to-store, je dois faire du drive-to-store. Quand vous achetez une voiture, vous pensez déjà à la revendre. C'est un peu la même chose pour les sacs. Donc, il y a des innovations à aller chercher comme ça sur les différents secteurs. Moi, je suis originaire au départ du B2C. Ça fait 4 ans que je suis dans le monde du B2B. Donc, déjà, on va réadapter beaucoup de success stories euh, qui ont été faites en, en B2C sur le, sur le B2B. Et après, on va nous s'inspirer de ce qui a été fait sur euh, le commerce unifié, avec euh, notamment euh, des, euh, de la possibilité pour un commercial, quand il ira visiter son client, de se balader en amont dans le magasin, d'aller euh, flasher euh, l'intégralité des articles qui, qui ne sont pas disponibles dans le magasin, afin de lui faire une soumission et une commande rapide via l'outil de commande rapide en quelques minutes et euh, de lui faire une vraie proposition commerciale. Euh, moi j'aurais une dernière question euh, en guise de conclusion, et puis après on aura peut-être le, le temps pour quelques questions dans, dans la salle. Euh, finalement, pour conclure, pour vous, quelle devrait être la plateforme de commerce idéale Qu'est-ce qu'elle devrait inclure et surtout qu'est-ce qu'elle devrait vous permettre de réaliser Il faudra demander à nos clients, en fait. c'est Qu'est-ce qu qu'eux attendent de, de nous en tant que prestataires de services On fait de la distribution et c'est pour ça qu'on a bien revu euh, sur les étapes de cadrage tous les process métiers. On a été interviewé euh, les clients. Euh, sur la plateforme e-commerce, euh, on s'aperçoit que nos clients B2B, ils ont des comportements d'achat de B2C. Donc, euh, on, a été, on est parti sur une plateforme euh, open source, euh, évolutive, euh, afin d'avoir le moins de maintenabilité sur du custom. Euh, donc voilà. Alors, en tout cas, euh, quelle est la plateforme idéale Moi, je peux vous dire déjà qu'elle n'existe pas. Euh, C'est sûr. Et en fait, quelque chose qui est très étonnant, quand on pitch et qu'on fait le travail que vous avez fait de benchmarking, je trouve qu'à partir de certains niveaux de business, il y a très peu d'offres. Il euh, y, y a des mastodontes, il euh, y en a deux ou trois, et il y a très peu d'offres. Donc euh, je sais pas, je me dis, peut-être que je monte une boîte euh, qui va créer la plateforme e-commerce pour la mode, mais <rire> en tout cas, il euh, y a beaucoup de choses qui n'existent pas sur l'étagère, encore. Et, euh, et malgré tout, on dit oui, de bon, toute façon, la solution pour ça, c'est ça qui va marcher, mais non, ce n'est pas nativement nichannel channel. Par exemple, moi, j'ai problématiques de taille-couleur, qui sont euh, classiques euh, dans la mode... Euh, euh, la beauté, etc., ben non, ça ne marche pas très bien en standard, il faut tout le temps tordre les choses, et, euh, et il y a encore beaucoup de choses à faire, euh, clairement, pour que ces outils-là marchent euh, de façon simple. D'accord, oui justement sur le, sur le fait que vous disiez qu'il n'y a pas grand chose sur le market, c'est ce qu'on peut voir, il y a quatre grands acteurs, IBM, Oracle, Salesforce, SAP, sachant qu'en plus IBM a revendu sa, sa plateforme à des indiens euh, récemment, donc ils se sont même séparés euh, de, de, de cette activité, donc c'est ce qu'on ce qu pouvait voir, c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'offres pour le, le début d'entrée, mais beaucoup moins sur le... Sur, le, sur, la, sur la fin de marché. Par contre, moi, j'ai juste une question, c'est notamment, vous aviez dit que vous étiez entre SAP et Salesforce à un moment donné, il me semble que SAP a justement une offre d'e-commerce spécialisée dans la mode, capable théoriquement euh, de gérer ces, ces problématiques de taille-couleur dont, dont vous évoquiez du coup. Qu'est-ce qui a fait que finalement, ce n'était pas forcément la solution adaptée dans, dans votre cas alors, il y, y, y a pas mal de, de sujets, et puis... Euh, voilà, alors, Longchamp et SAP au niveau de l'ERP, donc, euh, quand même, ça penchait euh, un peu. Après, euh, pour ne pas les citer, y a une très grande marque, très connue, euh, française, qui commence par AC, euh, qui a SAP Ibris, et, et on a pas mal partagé avec eux. Et, euh, et euh, c'est des projets qui sont très longs, c'est des systèmes qu'il faut beaucoup plus tweaker, en fait, où il faut faire beaucoup plus du, euh, du, euh, du développement euh, spécifique. Et vraiment, le time to market a joué. Après, Salesforce, c'est quand même des acteurs du retail, Beaucoup, beaucoup de références dans notre secteur. Ça a penché. Et puis aussi, Longchamp est quand même une, une, une maison de taille assez humaine. Et on ne souhaitait pas aller vers des, des engagements trop, trop lourds, pas mettre nos œufs dans le même panier. Très bien, merci beaucoup. On va pouvoir prendre quelques, quelques questions dans la salle pour, pour ceux qui, qui en ont. Je voulais savoir jusqu'où les, les canaux marketing sont intégrés dans la plateforme e-commerce, au sens de, de déclencher automatiquement des campagnes vers les, les différents canaux d'acquisition et de faire remonter directement les, les informations de performance dans l'outil dans de, de, de commerce. Jusqu'à quel, euh, jusqu quel point les canaux euh, marketing sont intégrés Alors euh, Aujourd'hui, il euh, n'y a pas vraiment d'intégration mais il y a des communications. Euh, on ne déclenche pas une campagne média euh, via Salesforce, hein, ce n'est pas fait pour. Euh, en revanche, il y a une force dans, dans la plateforme Salesforce qui est aussi très aboutie pour tout ce qui est promotion, etc., qui n'est pas notre besoin, c'est euh, d'intégrer euh, assez nativement les segments de clients. Euh, donc, euh, ma segmentation euh, métier CRM, euh, je peux la, la réintroduire dans la plateforme Salesforce. Euh, si je veux faire de la perso pour les femmes, les hommes ou les VIP, c'est possible. Ça, ça c'est assez natif. Enfin, faut personnaliser, mais ça existe. Ce qu'on a pu voir, en tout cas, nous, dans le benchmark par rapport aux questions qu'on a posées aux cas clients qu'on a étudiés, c'est que finalement, effectivement, la les, les gestion de campagne n'est pas faite directement dans, dans les plateformes d'e-commerce. Il y a une intégration qui est nécessaire et obligatoire avec l'outil de CRM. Certaines plateformes proposent leur propre CRM. On, moi, j'ai personnellement plutôt des, des, des doutes là-dessus, sur la, ce que ça va aller jusqu'au bout des, des fonctionnalités. Par contre, ce qui est donné normalement dans une plateforme d'e-commerce et qui est, qui est important, c'est premièrement les outils, les gestions de, de règles notamment règles de promotion, règles de couponing, etc. Tout, tout ce genre de choses. Et par contre aussi les outils de retargeting qui peuvent être parfois intégrés notamment pour des cas simples de type abandon de panier, wishlist ou des, des cas comme ça. Mais on va dire c'est assez c'est assez, assez basique pour le, pour le moment dans ce que j'ai vu. Et souvent dans les, dans les plateformes open source, il y a multitude de, de, de connecteurs en fait, qui vont pouvoir automatiser. Et La question était, était très pertinente, nous on se l'est posée à un moment donné parce que euh, dans le cadre de la digitalisation, on a revu tout le process. Donc on, nouvelle plateforme e-commerce, on met en place un PIM, un DAM, de la gestion automatisée de prise de, de vue. Et on s'est dit bon le PIM, le DAM, la gestion de la prise de vue pour le produit ça va être très bien. Qu'est-ce qu'on va faire côté client On a besoin de travailler sur la donnée client et Eurocommerce euh, fait partie d'EuroPlatform et dans la version Enterprise d'Eurocommerce, on a Euro CRM. Et En fait, cette connectivité euh, d'EuroCRM et Platform va nous permettre d'automatiser, euh, je ne peux pas vous l'affirmer la, parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais euh, de faire des liens entre euh, la partie e-commerce et la partie CRM de récupération de données, notamment de, de l'ERP ou des autres canaux. Bonjour, j'avais une question pour vous, Caroline, je crois. Est-ce que c'est un site centralisé que vous déployez dans chacun des pays Est-ce que les pays ont la main sur leur site Et comment vous gérez le reuse de fonctionnalités via Salesforce Alors, euh, j'ai eu plein de cas dans différentes marques... Nous on a une plateforme très centralisée chez Longchamp, donc je dis dit, une trentaine de sites, euh, 11-12 e-commerce euh, e avec un plan de rollout qui, euh, qui est relativement développé. On a fait un master core model euh, qui est très proche, il y a assez peu de différences euh, dans le monde entier, en revanche on a construit euh, des, des plateformes par, par continent. Donc les Amériques, l'Europe et l'Asie avec des plateformes qui sont obligatoirement à part pour des questions de données, de sécurité de données, la Chine nous est obligé de le faire à part, la Corée, euh, la Russie... Euh, parce que c'est des données qu'il faut absolument héberger en local, mais c'est plus des spécificités légales en réalité. Et ensuite, on a des dimensions où on peut personnaliser, évidemment, les assortiments de produits, les contenus, mais nous, le corps modèle est vraiment strictement le même. On va pouvoir conclure cette conférence. On tient à remercier Caroline et Martial. <rire> Et également à vous remercier. Merci beaucoup, on est à votre disposition, stand 26, pour aller plus loin sur ton sujet. Merci beaucoup.